C'est Sophie du CHU de Lille. Nous sommes aujourd'hui sur la grande place de Lille pour sensibiliser les jeunes au cancer du testicule. Allez, suivez-moi, c'est parti Vous connaissez Movember Oui, oui. Ouais. Non, désolé, je connais pas du tout. Bah, le Movember, pour moi, c'est on laisse pousser la moustache. A votre avis, pourquoi est-ce qu'on se laisse pousser la moustache bah écoutez, euh, bonne question, <rire> je sais pas trop moi Si je vous dis cancer de l'homme, vous pensez à quoi La prostate Non franchement, je aucune idée La prostate Alors oui, le cancer de la prostate, très bien Et il y en a un deuxième qui touche justement les hommes de moins de 35 ans Ah, je ne sais pas Est-ce que vous connaissez le cancer des testicules Bah j'en ai déjà entendu parler ouais mais à part ça, pas plus. Le cancer des testicules a doublé en 50 ans. On dénombre chaque année 2200 nouveaux cas. C'est vous qui le touche, vous les jeunes de moins de 35 ans. On vous rassure, il peut très bien être pris en charge, à condition d'être diagnostiqué précocement. Est-ce que vous savez comment on peut le dépister Une prise de sang non, Je ne sais pas du tout. Je n'ai idée. Non, non pas, je ne sais pas du tout. Faire comme des tests euh, urinaires, genre... Euh... Pipi pour voir dans un tube et pour voir s'il y a des problèmes dedans La palpation, probablement. Oui. Parfaitement. Alors la question est-ce que vous vous palpez les testicules Ah oui, une fois de temps en temps. Quoi. <rire> Se palper les testicules, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez Est-ce que vous le faites Pas forcément, non. Euh, non, pas souvent. <rire> c'est gênant, on va dire. <rire> est-ce est que vous vous palpez les testicules Cela m'arrive, cela m'arrive. Genre. Franchement, non, c'est ce tout... pas du tout J'ai peur de me faire mal. Si je vous dis de vous palper les testicules dorénavant, d'essayer au moins d'y penser... on retiendra. On retiendra, on retiendra. Ouais. Pour vous les jeunes, on n'oublie pas, la palpation est primordiale pour le dépistage du cancer masculin, le cancer des testicules. Si une masse apparaît, une douleur ou une lourdeur, il faut consulter. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à votre entourage, à vos amis. Et surtout, chaque année, au mois de novembre... N'oubliez pas de vous faire pousser la moustache et la barbe en soutien au mouvement Movember.